Alors bonjour, Bonjour. nous sommes ravis de, de vous accueillir, nous allons vous présenter donc, euh, ce webinaire qui euh, je pense euh, est en train de s'afficher. Donc c'est parti, Donc le but de ce webinaire de, de 45 minutes ben, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce métier de coach neurocomportementaliste en nutrition avec la méthode mère. Ce webinaire, il s'adresse euh, évidemment à, à des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent être indépendants sans être seuls. C'est des personnes qui s'intéressent évidemment au, au métier du mieux-être, de la santé, de la nutrition. En tout cas, les gens qui nous ont rejoints, c'était leur motivation. Et des personnes qui veulent gagner leur vie avec un métier différenciant et un métier épanouissant. En quelques minutes, nous allons nous présenter, avant d'aller plus loin, donc je laisse la parole à la fondatrice de la méthode mère, Nathalie. Alors, bonjour à vous, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter à la fois très rapidement le métier de la méthode mère et également le métier de coach neurocomportementaliste en nutrition. J'ai voilà, mis au point, alors je suis diplômée en psychologie et pédagogie du comportement alimentaire, je suis coach neurocomportementaliste en nutrition et fondatrice de la méthode mère. J'ai euh, d'abord mis au point cette méthode euh, uniquement pour moi, euh, pour me reconvertir dans un domaine qui m'intéressait et euh, sans vraiment avoir l'intention de faire plus que ça, simplement euh, pouvoir faire quelque chose qui me plaisait. Et puis, lorsque j'ai vu les résultats de la méthode, lorsque j'ai vu combien cette méthode marchait sur les personnes qui étaient en surpoids, combien elles perdaient du poids et combien euh, elle n'en reprenait pas aussi. Euh, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Et euh, j'ai demandé à Jean-Pierre Tarasconi, qui euh, va se présenter, mais qui est aussi euh, directeur, euh, ancien directeur commercial, de venir m'aider à développer euh, ce réseau pour euh, diffuser et, et faire connaître euh, cette, ce métier à un plus grand nombre, pour aider des personnes qui étaient en, en surpoids. Donc Jean-Pierre Jean Tarasconi, merci. J'ai mon cabinet de recrutement. Je suis évidemment aussi coach comportemental que j'ai été formé. Donc, mon accompagnement auprès de Nathalie et des personnes du réseau consiste en fait, dans un premier temps, à faire une présélection des candidats. J'aide ai également Nathalie sur la partie organisationnelle et sur la partie commerciale. Enfin, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui puisque l'important c'est vous et c'est Nathalie. Nathalie, euh, donc on va passer maintenant au, au déroulé. On va faire un déroulé en, en 5-6 points. Donc la méthode mère, euh, est-ce qu'elle a sa place sur le, le marché aujourd'hui qu En quoi elle est différente Un métier euh, coach neurocomportementaliste comportementaliste euh, qui porte un certain nombre de valeurs, notamment des valeurs humaines, et bien des coachs se reconnaissent dans ce réseau. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de, de, de ce contrat et qu'est-ce qu'on y fait à travers, dans un réseau Nous passerons euh, la parole à Paulina Bright, qui a l'amabilité de nous rejoindre pour faire son témoignage. Et ensuite, euh, on aura une dizaine à 15 minutes pour vous laisser la parole, pour poser des questions, parce qu'évidemment, euh, pendant ce webinaire, on va être un peu succinct. Euh, Nathalie, qu'est-ce que cette méthode apporte sur le marché et en quoi cette méthode répond justement aux personnes qui sont en surpoids Alors déjà, pour parler rapidement, succinctement du marché de la minceur, vous voyez hein, autour de vous finalement, toutes les personnes, beaucoup de personnes sont en surpoids. Les chiffres sont assez alarmants, puisque aujourd'hui, plus d'un Français sur deux de plus de 30 ans est en surpoids. Ça représente une population de 15 millions de Français qui sont en surpoids. Et aujourd'hui, les solutions qui sont apportées, finalement, on tourne un peu en rond avec ces système de régime. Et c'est notamment pour ça que la méthode mère, aujourd'hui, connaît une bonne, une bonne écoute et une bonne aura auprès d'un public très, très, très important. Alors, ce qui est important de comprendre, au-delà de tout, c'est que le régime alimentaire, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Les personnes pensaient que finalement, c'était elles qui n'arrivaient pas à réussir la phase de stabilisation, mais aujourd'hui, les chiffres le prouvent. Hein. Une enquête qui a été faite auprès de l'ANSES, l'ANSES c'est un organisme reconnu auprès du gouvernement, qui avait lancé une, une, une enquête pour savoir en fait quels étaient les résultats euh, de, de, du régime alimentaire. Et en fait, ce dont on se rend compte, euh, et aujourd'hui beaucoup d'études le prouvent, hein, c'est que 95% des personnes qui ont euh, fait un régime alimentaire reprennent du poids après quelques, après quelques mois, voire quelques années. On sait aussi que parmi ces personnes qui ont fait, euh, qui ont fait des régimes alimentaires, 80% d'entre elles reprennent du poids et en reprennent plus. Donc, quelque part, le régime alimentaire et, euh, la, et euh, dire, la perte de poids ne sont, pas, ne sont pas compatibles. On sait aussi, et ça c'est le plus grave, c'est que euh, l'effet yo-yo est directement induit par le régime alimentaire, donc effectivement c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et aujourd'hui, grâce aux médias, euh, on sait, enfin, beaucoup de personnes sont, comprennent que ce n'est pas une histoire de volonté mais c'est plutôt une histoire d'une problématique en lien avec le système pour perdre du poids en lui-même. Donc j'ai mis au point cette, cette méthode, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour vous présenter la méthode dans ses détails et j'espère que nous aurons l'occasion de, de pouvoir en discuter plus longuement. Vous pouvez aussi aller visiter le site de la méthode mère. Euh, j'ai une chaîne aussi YouTube où je fais euh, pas mal de, de vidéos. Donc, il y a beaucoup de, de choses à découvrir. Mais je vais quand même vous présenter rapidement la méthode mère dans ses grandes lignes. Et euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est en fait, depuis dix ans maintenant que j'exerce ce métier, pratiquement toutes les personnes qui viennent me voir me disent toute la même chose. C'est « vous êtes ma dernière chance ». J'ai tout essayé les régimes alimentaires, les substituts, les médicaments, les psys, les sophrolés, etc. Et pour moi, et sur moi, rien ne marche, parce que je reprends toujours du poids. Et c'est aussi ce que j'avais constaté sur moi, euh, invariablement, je reprenais du poids, parce que bien sûr, dans ma vie, à un moment donné, j'ai été en surpoids. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Pourquoi et qu'est-ce qui se cachait derrière ce volume supplémentaire et la conclusion de toutes mes recherches en neurologie, en biologie cellulaire, en transmission génétique, épigénétique et bien d'autres recherches m'ont amené à une conclusion qui est la solution commence dans la tête et pas dans l'assiette. Quand on travaille sur l'assiette, c'est-à-dire au contenu nutritionnel des aliments, on est finalement sur la conséquence. Le surpoids, ce n'est pas un hasard. Le surpoids, ce n'est pas un manque de chance. Le surpoids, c'est encore moins une histoire de volonté. Il a une véritable, il a une véritable raison d'être et il est dans une très large majorité réversible, y compris lorsqu'il est transmis euh, gé génétiquement. Donc il faut comprendre que le rôle du surpoids, il faut comprendre pardon, le rôle du surpoids et, et pourquoi il est là et à quoi il sert pour pouvoir agir sur les comportements qui poussent à manger et ou à stocker. Il faut comprendre que la nourriture c'est un régulateur des émotions, des stress et que le surpoids, c'est un rempart contre la vie difficile. Hein, les, vie, les personnes qui sont en surpoids vivent la vie comme un combat. Et la méthode mère euh, propose un programme en fait, pour maigrir durablement, surtout sans faire de régime, euh, sans prendre de médicaments ni autres substituts. Nous travaillons sur deux axes. Le premier axe, c'est se reconnecter à, notre, à, à nos ressentis physiologiques, hein, réapprendre à manger selon nos instincts. Le deuxième axe, c'est agir sur le stress conscient et inconscient. sait aujourd'hui que la source principale de la prise de poids, ce sont les émotions et derrière les émotions, en fait, il y a le stress. Donc dans la méthode mère, en fait, nous sommes, des, nous sommes des spécialistes des stress. Nous travaillons sur trois types de stress. Des stress en lien avec le quotidien, ma vie, mon boulot, mes relations avec les autres, tout ce que je n'arrive pas à, à, à faire, que la personne peut nommer. On va parler de stress aussi en lien avec conscient, hein, qui sont aussi en lien avec des événements que l'on peut daté, la personne va dire à partir de ce moment-là, j'ai pris du poids. Ça peut être un mariage, ça peut être des examens, ça peut être, la na ça peut être une naissance, ça peut être un décès, ça peut être... Voilà. La ménopause aussi, on prend du poids à la ménopause, ce qui n'est pas forcément une fatalité. Et donc, on travaille également sur un troisième... Donc, ces parties-là nous donnent beaucoup d'informations, forcément, pour mieux comprendre ce qui se passe psychologiquement euh, dans, dans, dans une personne qui prend du poids à un moment, euh, lorsqu'un bon, oui. événement est daté. Et ensuite, nous travaillons sur un troisième type de stress qui sont, des, cette fois-ci, c'est vraiment l'exclusivité de la méthode mère. Ce sont ce que l'on appelle les stress inconscients. Les stress inconscients sont en lien avec ce qu'on appelle les transmissions génétiques et épigénétiques. Malheureusement, je ne peux pas m'étaler, mais on en reparlera parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. On va aller travailler en profondeur sur vraiment comprendre quelles sont les problématiques qui sont en lien avec, avec le surpoids. Alors, Comprendre comment fonctionne le poids, ça permet vraiment d'arrêter de détourner la fonction de la nutrition vers un besoin de se réconforter, d'aller mieux, de s'apporter plus d'énergie, etc. Et on sait que en fait, les personnes qui sont en surpoids vivent vraiment la vie comme un combat, donc qui sont en permanence, en, permanence en, en stress. Pour aller un petit peu plus loin, la méthode mère, c'est une méthode qui est aujourd'hui euh, acceptée, adoptée euh, par tous euh, les corps de métier, Alors, en tout cas ceux qui la connaissent, il y a encore euh, du travail à faire, mais... Euh, tous ceux qui, que ce soit de la médecine allopathique ou des de médecines parallèles, aujourd'hui, euh, la méthode mère connaît une, une, bonne, une bonne écoute et une bonne aura. Euh, certaines mutuelles, d'ailleurs, ne remboursent, remboursent pas forcément la totalité, mais une partie euh, de, de, de la méthode mère. À qui s'adresse la méthode mère Ça, c'est intéressant, c'est qu'en en fait, la méthode mère ne s'adresse pas que aux personnes qui sont en surpoids. Oui, bien sûr, elle s'adresse en priorité aux personnes qui sont en surpoids, aux personnes qui ont envie de lâcher le contrôle, aux personnes qui veulent arrêter des obsessions, qui ont des troubles du comportement, toutes sortes de, de problématiques en lien avec, avec le surpoids, mais pas que. On, on s'adresse aussi à des personnes qui ont des problématiques de vie, qui ont besoin en fait, d'être accompagnées, parce qu'avant d'être des coachs neuro en nutrition, nous sommes des coachs neuro Donc, on a un spectre assez large pour aider... Un grand, nombre de, un grand nombre de personnes. Ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui viennent te voir en consultation euh, par des recommandations parce qu'elles ont un souci avec, euh, familial, de, de, de couple, elles peuvent avoir des, des soucis par rapport à la hiérarchie dans leur boulot, c'est ça que tu veux dire Exactement. Aujourd'hui, nous dans le à travers le réseau des chefs d'entreprise, toutes sortes de personnes qui finalement arrivent par le bouche à oreille, hein, très souvent, et euh, par, par recommandation. Et on a beaucoup de personnes, enfin, la majorité sont des personnes qui sont en surpoids, mais encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin par rapport, par rapport à ça. Toute la presse en parle, aujourd'hui, la, la, la méthode mère a vraiment le, le vent en poupe. Moi, ça fait déjà dix ans que j'essaye je, d'expliquer que le régime n'est pas la solution pour perdre du poids. Et aujourd'hui, eh bien, vraiment, je suis entendue. Merci aux journalistes de, de m'aider à apporter cette nouvelle, cette nouvelle information. Dernièrement, nous avons fait un télématin, mais aussi on est sur des sites comme Doctissimo ou euh, Santé Naturelle, qui sont des. Maintenant, je vais vous parler de, du métier en lui-même. Donc, pourquoi j'ai mis cette photo Pourquoi on a choisi cette photo On a choisi cette photo parce que, en fait, l'idée, c'est ça c'est en fait de se rapprocher de soi, de casser la chaîne, de casser les chaînes de, euh, de tous ces comportements que nous avons euh, conditionnés dans, dans, dans les entreprises. Hein, c'est être libre, c'est euh, faire comme on veut. C'est organiser sa vie comme on veut. Les entreprises sont devenues totalement, totalement inhumaines. On nous demande toujours plus. Il y a toujours plus de stress. On a peur de perdre d'autres boulots. On nous incite à en faire de plus en plus. Et puis finalement, ce n'est jamais assez. C'est aussi les raisons pour lesquelles moi, j'ai souhaité changer, changer, me rapprocher, changer de job et faire, faire quelque chose qui, était vraiment, qui me tenait à cœur. Alors, beaucoup de coachs du réseau, je dis beaucoup parce que c'est quand même triste d'être obligé d'arriver jusqu'au burn-out pour effectivement comprendre qu'on doit changer et qu'on doit exercer un métier qui nous permette d'être plus en harmonie avec nous-mêmes et en général, comme je le dis souvent, les personnes qui viennent me voir, les coachs que nous rencontrons et qui rentrent dans le réseau, qu'elles arrivent parce qu'elles en ont marre d'en avoir marre et elles ont envie que ça change. Voilà, donc le principe, c'est effectivement euh, euh, essayer de se rapprocher de ses valeurs. C'est quoi se rapprocher de valeurs C'est aussi euh, vouloir exercer un métier où on se sent bien, où on est heureux de se lever le matin pour y aller. C'est un métier qui est passionnant, euh, où vraiment on découvre euh, chaque jour euh, des nouvelles choses. En plus de ça, avec les neurosciences, c'est tous les jours qu'il y a des nouvelles découvertes. C'est exercer un métier dans un domaine aussi euh, euh, qui, peut, qui peut passionner certains, hein, la nutrition, le bien-être l'envie d'accompagner les personnes qui sont en souffrance, euh, ou, ou en fait transmettre aussi ce que l'on a compris sur soi. Enfin, se rapprocher de, de ces valeurs, c'est aussi euh, chose qu'on ne perçoit pas suffisamment dans nos entreprises, c'est en fait se sentir utile. Se sentir utile et aussi donner un sens par rapport à, à ce que l'on fait dans notre vie, euh, et aider les personnes qui sont en surpoids et qui sont en souffrance, c'est quand, quand même un métier magnifique. Voilà, tout ceci c'est possible. Et c'est ce métier que j'ai créé d'abord pour moi, euh, on va dire sur mesure pour moi-même, et que j'ai eu envie de, de faire connaître. C'est le métier de coach neuro-comportementaliste. Le métier de coach, c'est un métier à part entière. Quand je dis à part entière, c'est que des millions de personnes en vivent à travers le monde. Ce n'est pas, pas simplement... Euh, euh, c'est un métier qui est organisé autour d'une fédération. Ça a débuté à Harvard, donc je ne vais pas vous faire l'histoire du coaching, mais quand même, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au départ, le coaching a été mis en place pour aider des personnes qui étaient déjà de très haut niveau à performer et à aller encore plus loin dans leur, dans leur performance. Hein, c'était essentiellement pour les sportifs au départ. Et euh, le principe, c'était de les aider à aller plus loin dans, à, à travers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. C'est ça le coaching. Et dans le domaine de la minceur, le coach bénéficie d'une image qui est très, très positive parce qu'on pense à coach sportif, parce qu'on pense que le coach, que le coach ça, fait, ça fait maigrir. Et puis en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un coach, ce n'est pas un psy, c'est pas un médecin, c'est pas… Voilà, la personne qui est… Euh, la personne qui s'adresse euh, qui, qui, euh, qui à un coach, euh, elle a simplement un trouble du comportement alimentaire et, et c'est tout. Donc aujourd'hui, le coach est jugé comme un professionnel qui va permettre d'accompagner ses clients à surmonter des difficultés. C'est vraiment un métier qui est valorisant. Et comme je le disais, il est organisé autour de fédérations, on ne fait pas n'importe quoi. On a des protocoles de prise en charge, il y a toutes sortes de, de, de, comment dire, de, de, de, de techniques qui permettent de, de, de vraiment amener la personne à, à, à travailler en sécurité. Le coach, il est vraiment, il est résolument tourné vers le futur. On n'est pas, ne cherche pas à comprendre pourquoi, on cherche plutôt à savoir comment on sort de là. C'est-à-dire qu'on prend une personne à aujourd'hui et on l'amène à changer pour demain. Changer pour demain, c'est bien sûr faire des incursions dans le passé, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de qui est la personne, mais l'objectif, ce n'est pas de, de faire comme un psychologue, c'est-à-dire d'aller d'essayer de dénouer les nœuds du passé. On est plutôt là pour faire avancer quelqu'un vers vers un on une meilleure connaissance de lui-même et qu pour qu'il devienne aussi acteur de sa vie. Le coach a une position basse. Position basse, ça veut dire que ce n'est pas un conseil. Hein, il fait plutôt miroir. Et euh, par des techniques et de, de, des méthodes de questionnement, il va inviter son client à sortir de ses comportements euh, enfermants et, euh, et limitants hein, qui le poussent finalement à manger, à trop stocker ou tout simplement à ne pas pouvoir vivre la vie qu'il qu qu souhaite. Donc ce sont en fait des prises de conscience personnelles qui vont permettre à la personne finalement de, de mettre en place ses propres solutions. Donc là, je vous ai décrit le métier de coach. Maintenant, à cette spécialisation de métier de coach, on va rajouter le métier qui est l'approche neurocomportementaliste et qui est bien sûr neuro et aussi en lien avec le poids. Donc, ça donne des clés et euh, on va délivrer une information. C'est-à-dire que le coach, pur et dur, n'apporte pas d'informations complémentaires. Hein, il va simplement faire miroir, à des systèmes d'outils, de questionnements, etc. Nous pour pouvoir permettre à la personne de vraiment sortir de ses comportements euh, enfermants, on est obligé de euh, finalement euh, pouvoir lui en dire un petit peu plus par rapport à, à, à la compréhension qu'elle peut en avoir d'elle-même. Donc c'est pour ça aussi que ce métier est, est vraiment, euh, vraiment passionnant. Voilà, j'en ai fini, je vais passer la parole à Jean-Pierre. Euh, juste quelques minutes avant ça, je voulais expliquer que c'est un contrat de partenariat et c'est très très important pour moi parce que, euh, ce n'est pas une franchise, même si nous sommes sur des sites de franchise parce qu'il faut qu'on nous trouve. Partenariat, pour moi, ça veut dire partage. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait la force de notre réseau. C'est que j'ai créé un réseau en imaginant une entreprise où les humains étaient indépendants, mais en même temps aimaient travailler ensemble en harmonie, euh, hein, qui s'apportaient en fait euh, mutuellement. J'ai eu envie d'une entreprise de partenaires. Où euh, finalement l'entraide, le, le, la bienveillance euh, était, était de mise. Et c'est aujourd'hui ce que l'on peut constater euh, depuis que nous avons créé avec Jean-Pierre ce, ce réseau. On re... Je suis très fier de pouvoir constater que ça existe réellement. Je, je te passe la, la parole, Jean-Pierre. Allons-y. Euh, bah, la transition aussi, c'est. Euh, on pourrait se poser la question pourquoi finalement euh, pas simplement délivrer une formation euh, à X ou Y Et une formation. Avec Nathalie, on a trouvé que c'était insuffisant parce qu'aujourd'hui, quand on décide de devenir chef d'entreprise, d'être indépendant, eh bien, il y a plusieurs casquettes euh, et, et, et c'est une posture, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc, euh, de nombreuses personnes, notamment euh, donc, des personnes qui peuvent être déjà coach, ont, ont besoin de cet accompagnement. Donc, on vous a proposé un contrat où tout est inclus. Dans ce contrat, on va voir euh, qu'il y a évidemment toute la... la, la formation, une formation euh, qui s'étale sur 17 jours en présentiel. C'est une formation évidemment sur les techniques pour gestion, euh, gestion des stress, techniques de coaching. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et puis, cette formation qu'on vous délivre sur trois mois, c'est la base, c'est le socle. mais vous comprenez bien qu'on est aussi dans l'humain, et l'humain est complexe. C'est pour ça que il est très important et c'est obligatoire dans le contrat d'être supervisé. Donc, chaque mois, vous avez rendez-vous pendant une heure et demie avec un superviseur qui va vous permettre de monter encore en compétence, de traiter ou de se faire aider sur des cas particuliers, sur des personnes qui sont en difficulté, parce que, évidemment, chaque cas, chaque cas est différent. Donc, vous avez de la montée en compétence avec votre superviseur. Ça vous permet aussi d'être plus serein, d'être accompagné. Et je dirais que ça ne suffit pas. Et c'est ce que Nathalie a, a voulu mettre en plus. Parce que quand je suis chef d'entreprise, ben, j'ai des hauts, j'ai de l'enthousiasme et j'ai aussi des bas. Et donc, Nathalie vous propose une fois, tous les deux mois, euh, un coaching de chef d'entreprise. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va vous aider à travailler sur votre posture de chef d'entreprise, à orienter votre mental de, de développeur, on va dire, en tout cas de chef d'entreprise. On va travailler sur la vision, la mission, sur vos valeurs. On va vous booster quand vous serez un petit peu moins bien. Et on va vous faire donc monter en compétences pour que vous soyez plus serein, plus charismatique au fil des séances. Donc, ça, c'est la partie de formation. Bah, Figurez-vous, ça ne s'arrête pas tout à fait là, puisqu'en fait, nous avons mis au point, enfin, Nathalie, des webinaires mensuels. Ces webinaires, le contenu globalement, c'est ouvert pour vous, c'est pour vous monter encore en compétences. Donc, les thématiques peuvent venir du réseau parce que elles veulent euh, les personnes, les coachs veulent qu'on aborde ou qu'on approfondisse certains euh, sujets liés au comportement. Hein, vous avez compris le stress. Donc ça, euh, ça sera abordé Merci. par Nathalie. C'est également un moment où on peut partager euh, des réussites. Ben, moi, j'ai fait un salon. Bien-être, et ça s'est bien passé. J'ai fait comme ci et comme ça, donc encore de la montée en compétences. Nous vous fournissons également un ensemble de documents qui sont des documents, on va dire, papier, quelque part, des cartes de visite, euh, des dépliants, oui, bien, des oui, affichettes. Oui, il y a également des cas communaux. Voilà, et puis euh, vous avez sur la partie marketing publicité, donc Nathalie qui communique au niveau national, et euh, dans cette formation, on vous donne la posture, les mots pour vous vendre auprès euh, du corps médical, par exemple, et puis également auprès euh, de vos clients, comment vendre la méthode. Donc ça, c'est à la fois une formation théorique et une formation pratique avec des documents. Oui, merci. Euh, L'élément euh, également qui permet de faire du, du, du lien, c'est euh, le WhatsApp. Tout est compris à la fois euh, la formation, je ne vais pas rentrer dans le détail, le soutien technique, la supervision, le droit d'usage de la marque. Ah, il y a un petit souci. La supervision mensuelle, la supervision de chef d'entreprise. Donc, c'est tous des éléments qui vous permettent de vous lancer la première année. Cette première année, c'est pour vous l'occasion de, de prospecter, de vous faire connaître. Ensuite, la deuxième année, à partir de la deuxième année, euh, vous avez une... Il n'y a toujours pas de royalties ni de droits de sortie. Mais en tout cas, vous avez une, une, un droit d'usage de la marque qui est bon. Une supervision, on l'a vu. Une assistance commerciale, on a vu. Des conseils sur l'assistance en publicité. Et également, donc vous avez une formation complémentaire. qui est obligatoire. Là, on vous donne d'autres éléments pour être encore plus performants. Et à partir de l'année 4, on reste sur ces bases-là avec une augmentation de 5%. Il y aura d'autres choses à dire, mais euh, on va laisser un espace suffisamment euh, long pour, pour vos questions tout à l'heure. Donc si euh, de son côté Paulina Bright est disponible, je vais lui laisser la parole pour qu'elle fasse euh, son, son intervention, son témoignage. Alors je me présente, je suis Paulina Bright, je suis coach neurocomportementaliste en nutrition depuis bientôt 4 ans. Donc, j'ai eu la chance de, de, de connaître cette méthode. Maintenant, ça remonte à cinq ans et j'ai tout de suite été impactée par son approche. Pour moi, ça a été vraiment une évidence à ce moment-là. Donc, je viens des ressources humaines au départ et je recherchais un métier qui soit un peu plus en accord avec mes valeurs. Et je souhaitais vraiment quelque chose dans l'humain. Euh, mais aussi euh, travailler avec des personnes où j'allais voir un petit peu l'évolution de euh, de mon travail hein, à travers les résultats que ces personnes pouvaient obtenir et j'avoue que ça a été euh, au delà de au delà de mes espérances je suis vraiment dans un métier où je me sens vraiment bien euh, c'est un métier qui me permet de d'être en accord avec mes valeurs et euh, et même si, euh, même si effectivement les deux premières années, eh bien c'est un temps où on doit, on doit s'installer dans son métier parce que c'est un métier qui, euh, qui est tout nouveau. Hein. Il y a plein de choses qui euh, qui sont inconnues pour quelqu'un qui démarre dans un dans une entreprise. Hein. Euh, J'ai été euh, toute ma vie salariée, donc démarrer une entreprise, ce n'était pas évident pour moi. Mais voilà, maintenant ça fait déjà euh, maintenant. Plus de trois ans où je suis à l'aise dans ce métier vraiment bien. Euh, j'en vis, euh, j'en vis même, euh, enfin je suis confortable dans ce que je fais aujourd'hui. Euh, D'ailleurs euh, euh, au niveau de, de ma rémunération et eh bien j'ai même acheté une voiture avec mon entreprise donc euh, c'est aussi euh, un signe que euh, mon entreprise tourne. Voilà ça c'est vraiment la partie euh, euh, qui est importante pour moi, pour ce qui concerne mon métier au quotidien. Euh, mais la deuxième chose que je voudrais vous dire en tant que témoignage, c'est aussi le réseau. Euh, le réseau de la méthode mère hein, est vraiment pour moi un moyen d'avoir des collègues. D'avoir des collègues avec qui je vais échanger, d'avoir des personnes avec lesquelles je vais pouvoir euh, Parler un petit peu de, de mes préoccupations, mais aussi de mes victoires. Et, mes, et, en, et enfin, de tout, euh, de tout, ce, qui nous a, tout ce que l'on peut apporter aussi au réseau, donc apporter notre savoir-faire. Et ça, c'est vraiment une richesse qui, euh, qui est indispensable pour se renouveler sans cesse dans notre métier. Voilà un petit peu mon témoignage. Euh, si, si vous avez d'autres questions euh, auxquelles je n'aurais pas répondu et euh, eh bien après bon, Paulina, je, je me permets juste d'intervenir parce que je, quand je discute avec les coachs j'entends je, l'importance de, de la supervision et de monter en compétence toi qui as déjà 3-4 ans chez nous qu Qu'est-ce qu que tu en penses de cette supervision Alors la supervision, c'est vraiment une séance une fois par mois euh, avec un coach euh, qui me supervise et qui euh, va me permettre de euh, m'accompagner sur des, des étapes qui, euh, qui sont nécessaires à l'apprentissage du métier de coach. Euh, être coach, c'est de la pratique, beaucoup de pratique. Et le fait d'être accompagnée me permet d'avoir un effet miroir. Je me vois à travers le coach qui me supervise et ça me permet d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite dans mon métier. Très bien. Merci beaucoup, Paulina. Au plaisir. Merci encore. Donc, on va continuer, terminer en fait ce webinaire parce que vous voyez comme combien c'est court. Donc Les principes du réseau, c'est vraiment donc, une formation qui est accessible. Donc, euh, une question a été posée sur les prérequis, mais il n'y en a pas. Euh, il faut simplement, effectivement, être quand même, euh, avoir plus d'une trentaine d'années et avoir un bac plus deux. Mais en fait, euh, la formation, et même si on parle de neurosciences et d'épigénétique et de choses qui semblent être euh, compliquées, c'est en fait assez, euh, assez didactique et plutôt euh, accessible. Euh, C'est une supervision permanente, vous l'avez compris. On est après rationnel au bout de trois mois, c'est-à-dire qu'en fait, on va très vite. Bien sûr, on ne connaît pas tout. Hein, on est supervisé sur une année, voire sur, sur les années qui suivent. Mais on peut déjà commencer à coacher les premières séances, faire les premières séances de coaching sans aucun problème. Hein. Il y a vraiment une méthodologie qui, euh, qui existe et euh, on peut commencer assez rapidement. On est bien sûr indépendant, mais on n'est pas seul. On a des, des outils d'aide à la vente. Le local n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien, hein, comme Paulina par exemple, qui a euh, une, euh, un bureau chez elle, vous pouvez en fait commencer, et c'est un peu l'idée aussi, à moindre frais, avec le moins de stress possible, puisqu'on est dans les, dans les métiers euh, pour lutter contre le stress, et bien sûr c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, euh, on a vraiment le vent en poupe, et je pense que nous deviendrons euh, euh, demain la référence, j'en suis vraiment intimement persuadée, nous reviendrons la référence dans le domaine de, de la perte de poids. C'est sûr qu'avec ce métier qui est vraiment euh, avec un positionnement de et c'est important quand on se lance sur peu importe le marché, d'avoir des différences. Au-delà des différences, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y, y a une notoriété, il y a, il y a une parution de presse qui fait que c'est quand même plus facile de parler d'un métier dont on parle. Euh, juste un, aussi un petit détail euh, par rapport au fait qu'il n'y a pas de local obligatoire, néanmoins, euh, vous pouvez euh, assez rapidement euh, vous, vous joindre aussi, euh, avec, euh, dans des, des locaux où il y a euh, d'autres euh, corps médicals, un médecin, un ostéopathe, un kiné, et prendre un, des bureaux à, à temps partagé. Il y, y, y a plein de possibilités. En tout cas, avec le réseau, on ne vous oblige à rien, simplement d'être professionnel et d'alléger de de, la vie, la vie de, de vos clients. Évidemment, si nous sommes avec vous aujourd'hui, c'est parce que nous cherchons d'autres, coach qui souhaite nous rejoindre dans cette belle aventure pour savoir qu'on affecte une zone géographique spécifique et exclusive à chaque coach qui correspond à peu près à 150, 170 000 habitants suivant la zone géographique. Voilà, mais après on, on répondra à, à, vos, à vos questions. Euh, Aujourd'hui, on est présent principalement en France. Hein, on a une coach qui est à, à New York et une en Guadeloupe et bientôt, non, une en Martinique est bientôt une qui nous rejoint en Guadeloupe. Euh, on est ouvert à la Belgique, à la Suisse, en tout cas, tout ce qui est francophone, dans la mesure où euh, ça se fait en présentiel et en français pour le Nord. Nous avons euh, terminé cette brève, voire trop brève présentation, puisqu'en fait, euh, dans l'humain, il y a beaucoup de choses à dire, et avec ce, ce beau métier également. Nous ouvrons euh, le, maintenant le, le, le, le chat. Alors, donc, parmi que... les questions, donc, euh, quel est le statut d'installation d'un coach Vous pouvez choisir le statut que vous voulez. Vous pouvez commencer en auto-entrepreneur. Vous pouvez vous installer en société, euh, en SARL, en EURL, les toutes les sociétés possibles. Vous pouvez aussi vous mettre en profession libérale. En fait, c'est un choix euh, que vous allez décider euh, en lien avec… Euh, votre foyer fiscal est un comptable aussi parce que il est, de bons, il est de bons conseils pour ça. Où exercent majoritairement les coachs Donc là, je suppose que c'est une question concernant la géographie. Donc géographiquement, en fait, on a des coachs partout en France et qui, qui, voilà, qui en fait, ont des zones qui sont affectées, comme, comme le disait Jean-Pierre. Alors, si la question concerne euh, le lieu où j'exerce, je, où je reçois les clients, donc soit vous pouvez les recevoir euh, dans un une pièce chez vous à part, soit, comme je disais, euh, dans un cabinet spécifique. Il euh, faut savoir également qu'il y a beaucoup de séances qui se font aujourd'hui par, par Skype, hein, pour des raisons de, de, de facilité pour le client, voire par téléphone. Alors, il est évident que euh, quand on est sur du, du coaching, de, de, de connaître la personne, de l'avoir rencontrée une fois, voire deux, c'est l'idéal. Mais pour des raisons de distance, ça se fait également très bien par Skype. Une autre question Bonjour, euh, où se passe la formation ah, oui. donc, La formation se passe dans le sud, ici, on est entre Aix et Marseille. Et donc, ça ne se fait pas à distance. Et ça ne se fait pas à distance, pour répondre aussi à la question du, du dessous. Donc, euh, plutôt zone urbaine ou zone rurale, euh, ça n'a pas d'importance. Euh, on constate que les deux fonctionnent très bien. En général, nos coachs euh, sont plutôt euh, positionnés en périphérie, en, périphérie, en fait, euh, des grandes villes, hein, plutôt que réellement à l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'on a pu observer à part à Paris, et même à Paris. En fait. ouais. c'est vrai que dans les zones rurales, on a tendance à... Enfin, on a tendance où nous affectons une zone géographique qui est plus large. Est-il possible de cumuler avec le métier actuel on dit... Alors, euh, oui, c'est possible. possible, effectivement, d'exercer cette activité à mi-temps, sachant qu'il y a quand même une partie où il va y avoir un développement à faire, c'est-à-dire que vous allez avoir à euh, créer votre clientèle et ça, ça demande, bien sûr, euh, du temps. Néanmoins, quand on lance une activité de, de chef d'entreprise, que ce soit coach neurocomportementaliste ou, ou moi-même, quand j'ai lancé mon cabinet de, de recrutement, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie à se faire connaître et quelque part, si je sème un rang sur deux, eh bien, la récolte sera que de un rang sur deux. Alors, une autre question, les 17 jours sont-ils d'affilée Non. Euh, ce sont, ça s'étale sur trois mois. Euh, à chaque fois, enfin, le premier mois, c'est cinq jours. Le deuxième mois, c'est cinq jours. Le troisième, le troisième mois, c'est trois jours. Donc là, on est à 14 jours. Et on, euh, à 14 jours, pardon, et on rajoute euh, trois jours entre ces trois, ces trois, ces trois mois. À chaque fois, en fait, il y a un mois d'écart de, euh, de, entre chaque session de formation. Hein, il y a du travail à faire pour la session d'après. En fait, ce sont des modules qui se suivent les uns derrière les autres et il faut avoir compris un certain nombre de choses dans le premier module pour ensuite pouvoir passer au second et ensuite terminer sur le, sur le troisième. Euh Comment faire pour les étrangers qui veulent se former, euh, venir en France ouais, Malheureusement, il n'y a, a pas de formation en ligne aujourd'hui euh, qui, est, qui est prévue. Je ne pense pas qu'un jour je le ferai non plus, parce que je pense que le présentiel est très très important dans cette, dans cette formation-là. Euh, donc, euh, à part venir en France, je ne vois pas comment, comment faire autrement. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions Non alors, il y a une question qu'on me pose quelquefois, et peut-être que vous l'avez entendu à travers nous dire aujourd'hui. Euh, on a voulu un, un contrat de partenariat qui ne soit pas enfermant. C'est-à-dire que quand vous signez avec Nathalie, vous vous engagez évidemment euh, pour la première année. Et, et l'idée pour nous, c'est que vous remonter en compétence, que vous soyez heureuse, et sereine et, et efficace, ou serein en tout cas, euh, pour rester le plus longtemps possible avec nous. Alors, une autre question, comment euh, évaluez-vous les candidatures Faut-il aller vous rencontrer dans le Sud Alors non, euh, en fait, au début, euh, nous faisions comme ça, nous demandions aux candidats de venir, et puis finalement, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec le Skype, avec le téléphone, euh, avec les, les, les, les expériences que nous avons, finalement, euh, on n'oblige pas les personnes à, à venir. Après, bien sûr, si elles le veulent, elles peuvent venir nous rencontrer, il n'y a, a aucun souci avec ça. Voilà. Donc quelle est un autre une autre question Quelle est la concurrence coach autre que la méthode mère moi, ben, je, Non, de... enfin, je ne pense pas qu'il y en ait. Et ce que vous pouvez trouver évidemment si vous cherchez sur sur internet et moi ça m'arrive de tomber dessus par hasard euh, des coachs bien-être, des coachs nutrition, des coachs sportifs. Euh, néanmoins, il y a sur le marché euh, français et international, on n'a pas vu non plus, mais aucun coach qui est capable de parler des, euh, des comportements, euh, des stress conscients et inconscients. Alors, quand vous verrez coach nutrition, c'est souvent des, des, des indépendants qui vont conseiller euh, comment, euh, comment, comment, mettre, comment se nourrir ou qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'assiette. Mais, euh, mais ça n'aborde pas le, le, le, le sujet principal qui est de traiter les, les causes du surpoids et non pas ce que je mets dans, dans l'assiette. Donc non, il n'y a pas de, de concurrence. Alors, on peut toujours... Euh, parler des, des métiers comme des, des, des franchises comme Natural House ou Giet ou plus, plus, par exemple, qui, qui eux sont plus des vendeurs de, de produits. Voilà, donc, euh, Là, sauf s'il y a encore une, une question. Hein, de toute façon, vous avez ici euh, nos, nos coordonnées et nous sommes bien sûr à votre disposition pour parler de la méthode plus précisément, hein, les tenants, les aboutissants, et bien sûr approfondir avec vous euh, votre projet euh, pour vous rapprocher de vos valeurs euh, et euh, être heureux en travaillant. Voilà, merci beaucoup pour, euh, pour nous avoir écoutés, merci beaucoup pour euh, vos questions. Euh, et puis, eh bien, on espère à très bientôt. Je vous remercie pour votre attention. Je vais juste clôturer avec la, la dernière question qui vient d'être posée. Les, la prochaine formation va débuter ah en, oui. en janvier. Oui. Donc, il y en aura une en janvier, février, mars. Et le second cycle de formation, Nathalie, c'est en, en avril. Avril, ça, hein voilà. avril mai, juin. Voilà. Merci à tous. Merci. Au plaisir de discuter avec vous. Merci, Paulina. Au revoir.